Le béton, ça restera je pense une des choses principales pour, pour les instruments de musique parce qu'il en existe en plastique mais le plastique c'est pas bien, donc... Euh... Ça fait euh, presque cinq générations qu'on est une famille de soit de musiciens ou de mécaniciens. C'est mon grand-père qui a créé l'Olifant. est anciennement un instrument fabriqué à partir d'une défense d'éléphant, d'où il tient son nom. Mais il l'est plus souvent dans des cornes de bovidé ou en métal. Capable de ne produire qu'un son, il servit aux différents signaux de chasse et de guerre à travers les siècles. Mais c'est aussi le premier instrument à vent et surtout le nom de la boutique de notre chère Arthur. Je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir suivre le parcours que ces aînés ont, ont donné. J'aime bien mêler modernité puis tradition, prendre le meilleur des deux. Nous, on est artisans, donc dans l'artisanat, il, il y a aussi tout le plaisir de, de fabriquer son instrument, de pouvoir le suivre. Chaque pays a une esthétique sonore aussi. Si on va jouer en Allemagne, par exemple, ça va être des instruments un peu différents dans France, les professeurs, il y a, il y a toute une, vraiment une philosophie différente selon les, les pays. Souvent, quand un artiste et puis un grand facteur d'instrument se, se lit, et eh bien euh, ça se ressent après dans toute la culture et euh, tout, tout se propage. Et ils furent nombreux dans l'histoire à ne faire qu'un avec leurs instruments. Louis Armstrong, Sidney Bechet ou encore Manu Dibango à faire swing. Ou, pour les plus mélancoliques, comme Maurice André, célèbre trompettiste français. À faire pleurer mais gardons toujours ces paroles d'arthur à l'esprit chaque humain est différent donc chaque instrument en grosso modo doit l'être. mais lorsqu'on joue il va y avoir des dépôts qui vont s'accumuler à l'intérieur donc il faut faire un nettoyage mais c'est assez délicat parce que si on enlève tout et eh bien on, on, on vide l'instrument voilà il va perdre aussi de sa qualité acoustique Les instruments qui sont fabriqués en général en Asie avec des procédés vraiment industriels sonnent beaucoup moins bien que les instruments qui sont fabriqués à la main. Par exemple, j'essaye de, de plus en plus de, de trouver des alliages, des outils ou des, des, des choses pour l'atelier qui sont écolos. Parce que c'est très important déjà pour moi parce que si on veut continuer notre métier, le laiton, bah, ça, ça fait... Ça fait bosser des usines qui polluent, toutes ces choses-là. Bon, le laiton, ça restera, je pense, une des choses principales pour, pour les instruments de musique, parce qu'il en existe en plastique, mais le plastique, c'est pas bien, donc euh, <rire> voilà. Mais même dans, dans tout les, le teintes qu'on va utiliser, le gaz, les manières de, de souder, de braser, tout ça, essayer d'être innovant sans dénaturiser l'essentiel le, du produit. D'ailleurs, L'une des parties essentielles des instruments avant est l'embouchure. C'est un petit peu comme la chaussure d'un randonneur. Elle épouse la forme des lèvres du musicien et lui procure un confort adapté à sa façon de souffler et de jouer les aigus et les grains. Ça, c'est les, les embouchures qu'on fabrique. donc C'est ce que j'expliquais c'est un peu nos petits bijoux. Et chaque musicien après choisir par rapport à la forme de ses lèvres ou au jeu qu'il veut faire la cuvette qui correspondra aussi à, au style de jeu qu'il va avoir donc il y en a qui sont argentés donc ça va apporter un, un certain, une certaine sonorité aussi il y en aura d'autres qui sont euh, horrifiés donc ça ça va apporter un peu de, de, de chaleur dans le son et ça c'est un alliage aussi qu'on a, qu a trouvé donc c'est de l'or noir donc, qui est chauffé c'est de l'or qui est chauffé à très haute température qui lui donne cette couleur noire et qui va apporter une vitesse d'air un peu plus rapide. C'est un métier qui est très vieux, donc de pouvoir le transmettre, par exemple là il y a eu le drame de Notre-Dame, bah, sans tous les compagnons, sans tout euh, ce partage, bah, on ne pourrait plus reconstruire de telles œuvres.